Bonjour Jérôme. Bonjour Hamid. Et mes meilleurs vœux en ce début d'année. Meilleurs vœux Hamid et meilleurs vœux à toutes les personnes qui nous font l'amitié de, de regarder nos vidéos. Alors, on a l'habitude de, de se voir assez régulièrement depuis, depuis quelques années déjà pour ces vidéos. Et en ce début d'année, euh, on avait l'impression qu'on allait peut-être avoir une année 2022 un petit peu plus tranquille que 2021. Ça n'a pas l'air d'être le cas à cause au moins de deux facteurs, le fameux variant Omicron dont tout le monde parle. Et puis aussi ces banquiers centraux qui, vivement, sans doute, vont augmenter leur taux d'intérêt, ce qui n'est pas très bon pour la Bourse. Bon pour la bourse, si jamais ces facteurs euh, sont aussi sévères que ce que le marché est en train d'anticiper pour l'instant. On remarque certes que les banquiers centraux sont d'humeur plus sévère sur le plan monétaire. On a eu les, les minutes de la réunion des gouverneurs de la réserve fédérale pour le mois de décembre. Et, clairement, les minutes, c'est les comptes rendus, c'est ça Les comptes rendus, oui, merci de préciser. Et clairement, ils indiquent que, que ces gouverneurs vont probablement accélérer l'augmentation des taux d'intérêt aux Etats-Unis et ça corrobore d'ailleurs avec des chiffres d'inflation qui restent élevés. Donc ça c'est une, une chose... C'est une première inquiétude. Et puis à l'Omicron. Euh, alors l'impact sur la croissance, d'après nous, oui on voit plus de, de restrictions, certains mouvements euh, de mobilité qui sont empêchés, mais l'impact sur la croissance devrait être relativement modéré. Donc le scénario de croissance qui reste assez forte pour 2022 euh, et donc des taux d'intérêt qui vont, qui vont augmenter euh, reste d'actualité pour nous. Donc deux facteurs euh, bah, qu'il faut surveiller, euh, dont l'Omicron qui peut désorganiser un certain nombre d'entreprises, mais pas d'impact véritable sur la croissance économique. Pas d'impact fort. Euh, une croissance probablement au premier et deuxième trimestre qui est un peu inférieure que celle auquel on s'attendait à la fin de l'année, mais une croissance économique pour le, toute l'année qui restera relativement solide et qui donnera lieu à de la croissance bénéficiaire. Alors j'entends bien Jérôme, vous venez de le dire, euh, pas d'impact euh, trop trop important, trop négatif sur la croissance économique. Par contre, on le voit depuis quelques jours, euh, les bourses ont été quelque peu chahutées. Donc là, il y a un impact sur les marchés financiers. Mais vous savez, le mois de janvier, c'est un mois où on a typiquement un renversement de tendance par rapport à ce qu'on a observé au mois de décembre. On parle de l'effet janvier. Au mois de décembre, on exacerbe les tendances de l'année, on fait ce qu'on appelle de la façade, du window dressing. Les gestionnaires achètent ou mettent en portefeuille les valeurs qui ont bien performé pour l'année, c'est un phénomène assez typique, certains gestionnaires le font. Ils mettent ça en avant. Ils mettent ça en il avant, avant ils il le présentent. Et donc, si vous voulez, on, on exacerbe les tendances données. Et puis en janvier, on a un renversement. Donc, on a eu un très bon mois de décembre. Bon, on a un début d'année un peu difficile. On a eu certaines valeurs de, de croissance comme Apple et Google qui ont eu un très bon mois de décembre. Elles ont un début d'année un peu plus difficile. C'est ce qu'on appelle l'effet janvier. Et c'est ce qu'on appelle aussi dans votre jargon la rotation sectorielle ou pas C'est de la rotation, c'est de la rotation de valeurs et de secteurs, euh, même de régions, euh, de nouveau parce qu'on a cet effet janvier qui est le miroir du, du mois de décembre. Alors tenant compte de tout ça, est-ce que ça change Est-ce qu'il y a quelque chose qui change par rapport à votre stratégie alors, au niveau de notre stratégie d'investissement, les messages que nous avons donnés au mois de novembre, lors de, de nos perspectives, restent, restent les mêmes. Euh, on pense qu'on va avoir une année de croissance bénéficiaire, certes beaucoup plus modérée que celle qu'on a eu l'année dernière. Pour nous, les bénéfices devraient croître entre 5 et 10%. Donc ça reste une croissance des bénéfices qui est solide. On pense qu'on va avoir certes des hausses de taux d'intérêt, mais qu'on va avoir une politique financière au sens large qui restera assez souple, assez souple pardon, ce qui est bon pour les bourses. Et puis enfin, on pense qu'on aura une bonne année boursière. On n'est pas, si vous voulez, euh, dans un scénario où on va avoir le grand soin sur la bourse et le gros renversement. Pour nous, 2022 se dessine comme une assez bonne année boursière avec les deux régions que nous privilégions, les États-Unis et l'Europe euh, que nous mettons en avant pour l'instant dans les portefeuilles. Donc un message plutôt rassurant. Plutôt rassurant, merci Hamid. <rire> merci Jérôme.